Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien euh, à la rencontre de l'École des loisirs dédiée aux albums de Grand. Nous sommes donc euh, à la 36e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Euh... Nous avons donc 45 minutes de discussion avec Anaïs Vaugelade, Adrien Albert, Alice Bunel et Dominique Mazdieu à la modération. Euh, J'indique à tout le monde que si vous souhaitez poser des questions pour nos intervenants, vous pouvez le faire dans l'onglet QR. Et, euh, et nous récolterons donc euh, les, euh, les questions et nous les transmettrons à la fin. Euh, je, passe je passe maintenant la parole euh, à nos intervenants de l'École des loisirs. Merci beaucoup Bonjour à toutes et à tous et merci de vous être joints à nous pour ce, ce, euh, ce webinaire en partenariat avec le Salon de Montreuil. Nous avons en effet la chance d'être en compagnie d'Anaïs, euh, Adrien Albert et Alice Bonjour. Bunel euh, pour parler d'albums, mais particulièrement d'albums pour les grands. En effet… Anaïs a souhaité, enfin Anaïs que vous, souhaitez, que vous connaissez bien en tant qu'autrice mais qui est également éditrice, a souhaité avec l'École des loisirs euh, proposer un choix euh, d'album atypique on peut dire pour euh, destiner aux plus grands dans un catalogue intitulé « Album de grands, qui est là. Euh, elle a invité euh, pour ce faire ces euh, deux auteurs, euh, Alice Bulel, qui signe son premier album à l'École des loisirs, « Ma baby citeuse baby et les petites personnes ». Et Adrien Albert, que vous connaissez sans doute, par « Simon sur les rails » et tout récemment « Notre boucle d'or ». Mais l'album qui nous occupe ce matin, Claude et, et Morino. Donc, leurs deux albums sont, font, font partie de la, de la sélection. Euh, nous les écouterons tout à l'heure, mais pour le moment, ils ont entamé un atelier de dédicaces, et les dites dédicaces seront à gagner à la fin par tirage au sort. Gaël Moreno euh, vous communiquera toutes les informations nécessaires en ligne euh, très bientôt. Là, voilà. Mais en attendant, bonjour Anaïs. Bonjour Dominique. Euh, alors pourquoi ce choix d'un catalogue pour les plus de 8 ans, disons, on peut dire ça on peut, on, oui, on peut dire que, que la tranche d'âge visée, ce serait euh, les CE, CE1, CE2, jusqu'à certains CM, mais assez vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas comme ça qu'il fallait euh, la penser, cette collection. Oui. Euh, parce qu'on sait bien que les, les enfants ne, ne viennent pas tous euh, lecteurs euh, oui. au, au même rythme. Et que euh, voilà, dès la fin du CP, il y, a des, il y a des enfants qui sont déjà des grands lecteurs et qui qui, qui s'attaquent à, à des à des choses épaisses et coriaces, mmh. euh, alors que d'autres prennent plus leur temps euh, ou encore euh, encore envie d'être euh, de soutenir leur lecture avec beaucoup d'images et, euh, et voilà, ne, ne pas être un, un, un lecteur boulimique n'empêche pas qu'on ait envie d'histoire. Donc, on s'est dit qu'on allait enlever ce paramètre âge, mmh. ce qui est d'ailleurs une constante à l'École des loisirs. On n'a jamais collé sur nos livres, on n'a jamais mis de tranche d'âge sur vrai, nos livres. Ouais. Euh, et qu'on allait plutôt l'imaginer comme un, je sais pas comment dire, comme un, comme un bouquet. Enfin, je reprends souvent l'image de la prairie qui était une image d'Arthur Hubschmidt, une prairie d'alpage dans laquelle toutes sortes de choses poussent et puis voilà, on peut grappiller. Donc ça, c'est la collection euh, des albums en général. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de cette collection des albums en général, qu'on a tendance à, à… voilà, Quand on pense album de l'École des loisirs, on imagine tout de suite le livre de 32 pages avec des grandes images, un texte très bref en dessous, mmh. alors que dans ce catalogue, en fait, sont accueillis toute une, voilà, toute une collection de livres qui, qui ne ressemblent pas à ça, qui ont d'autres formes. Oui, alors il y a, y a des albums avec des textes peu de textes, d'autres avec beaucoup de textes, il y a tous les genres littéraires aussi. Oui, et puis, euh, puis c'est vrai que là, dans les livres qu'on a essayé de rassembler, c'est des livres qui flirtent avec ben déjà le, le petit roman, qui flirtent avec la bande dessinée, qui peuvent flirter aussi avec le livre documentaire, mmh. et, euh, et dont le contenu est, d'une manière ou d'une autre, plus, voilà, plus que l'album habituel. On avait même un, un moment pensé appeler ça album plus, mais ça, ça, ça, ça avait l'air d'être un dénigrement des autres, donc on, on a arrêté avec ça. Mais c'est cette idée-là, quoi. C'est soit il y a plus de pages, soit c'est le contenu, le, le propos qui est plus soutenu, soit le, le, le, le oui, la difficulté de lecture est un, un peu plus élevée, voilà. Et euh, l'envie, c'était de faire un outil vraiment pour les, pour les libraires, pour les bibliothécaires, parce qu'on se rend compte que... enfin, Moi, très souvent, ça m'arrive d'être dans la position où je dois conseiller des livres. Et mmh. je me rends compte, voilà, on me dit, « Voilà, c'est pour ma fille, elle a 8 ans, elle aime encore bien quand il y a des images. » Et à chaque fois, je ressors toujours les mêmes trois titres. Alors qu'en fait, il y en a beaucoup plus dans notre catalogue. L'idée, c'était vraiment de les, de les rassembler, de les organiser, alors pas en fonction de l'âge, mais plutôt en fonction de de grandes thématiques, de grands, voilà. Alors, on peut peut-être, justement, tu peux peut-être nous présenter un petit peu ce catalogue. Alors, je le connais euh, pas. Vous pas allez voir que... à l'écran des, <rire> des extraits du catalogue apparaître. Euh, comment il se présente, ce catalogue, euh, grosso modo On peut peut-être déjà dire que la couverture euh, ouais. est de Perceval ouais, Barrier. Oui, la très Ça, belle couverture de très très belle Perceval couverture. Barrier. Perceval Barrier. Alors, on a, on, a, on a choisi de mettre Perceval à l'honneur sur la couverture parce qu'il se trouve que Perceval a peut-être une exception près. Tous les livres... Euh, illustré par Perceval Barrier, pourrait être dans ce catalogue, en fait. C'est un peu... Euh, il a un peu... Euh, voilà. Il, il a un peu fait cette place-là pour il a son des sujets qui sont déjà... Ouais. Qui concernent peut-être déjà une tranche d'âge plus grande, comme les tremblements de terre, on a on verra tout à l'heure, ouais, voilà. La, une illustration de… Par son de... humour, en fait. Je crois que son, son, oui, son, son humour. humour porte à ça. Il ouais, ouais. y a toujours un petit quelque chose de… Il y a toujours plusieurs degrés de lecture dans son ouais, dessin, et dans son humour qui font que… Voilà, donc c'est lui qu'on a mis à, à l'honneur sur la couverture. Et ensuite, au lieu de, de couper notre collection en tranches d'âge, on… on, on on l'a fait donc par grands genres, alors il y, y a les albums drôles, dans lesquels euh, c'est de la figure là, <rire> les albums longs, les grands contes, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a, voilà, on a, ouais. on a de très beaux contes illustrés euh, ouais. euh, où le texte est quand même costaud en fait, voilà, ouais, voilà. Euh, parler de tout, parce que c'est aussi l'occasion d'aborder des sujets qui ne ouais. se prêtent peut-être pas à des, qui, voilà, à des enfants de deux ans et demi, trois ans. Des histoires, mais pas que, euh, pour tous, tous nos, nos, nos albums avec une portée euh, documentaire, même si ça reste des histoires en même temps. Et plus un fourre-tout à la fin, parce qu'il y avait plein de titres qu'on avait réussi à caser nulle part et qui nous semblaient quand même euh, de drôlement bons albums qu'on avait envie de remettre en avant. Voilà. Alors, nous avons conçu à partir de ce catalogue, on l'a trouvé tellement... Euh, Formidable ce catalogue, ça ça c'est vrai, ça nous a donné… Il faut quand même que ouais. je, je, je n'oublie pas de dire que euh, c'était une envie que j'avais moi, mais, euh, mais que je ne portais pas seule. En fait, il y a finalement pas mal de personnes dans la maison qui, qui se disaient quand même on « a, on, a, on a ce lot-là ça, ça, sur lequel on aimerait mettre un coup de projecteur mmh. ». Et, euh, et on s'est vraiment retrouvés sur cette idée avec Maurice Lombré, qui travaille beaucoup chez Pastel, et avec Sophie Scherer, euh, que certains connaissent comme auteur et qui, euh, et qui fait aussi beaucoup de textes, de, de, de, texte de rédactionnels pour l'École des loisirs. Et on a pris un grand, grand, grand plaisir déjà à sélectionner les livres, mmh. à les relire, à les redécouvrir. Moi, il y, y a des livres du catalogue à côté desquels j'étais complètement passée. Mmh. Je pense en particulier à ah, le monsieur, la dame et quelque chose dans le ventre. Pardon, je, je ne le... connaissais pas ce ouais. livre et qui est... Voilà. Toi-même, même, tu dame. nous en as oui. conseillé un bon nombre. Vrai. Et euh, ça a été un... un euh, voilà, en interne, ça a été quelque chose d'assez joyeux. de, de euh, euh, voilà, de, de rassembler ses titres, chacun avait le sien, de, voilà, des, des, des titres un peu parfois oubliés. Ou... C'était comme se plonger dans une grande bibliothèque, ouais, dont on ouais. avait oublié des, des recoins. Oui, ouais, c'est vrai, c'est agréable. Et ouais. les textes, et de Maurice, et de Sophie, sont, sont, sont délicieux. Enfin, ce, ce, ce, ce catalogue s'est fait vraiment dans le plaisir, et aussi euh, avec... Corinne Béraud qui s'est occupée de la maquette. Et c'est de ça dont je crois que tu voulais qu'on parle. Euh, voilà, on a, on a voulu en faire quelque chose qui ne soit pas juste un, un inventaire. On a voulu qu'il y ait un, un, un plaisir à le, à le consulter mmh. donc la, voilà, à redécouvrir des images en les mettant en, en, en très grand. Euh, voilà il y a, y a, faut quand même oui. le dire il y a Nicolas Hubèche dont on voit là une illustration sur la droite je ne sais pas si on la voit à l'écran Nicolas Hubèche qui a fait pas, pas mal d'illustrations aussi dedans de l'édito etc euh, non, c'était pris de son livre en fait. Il est est, ça n'a pas, voilà. fait, enfin, ça oui, n pas sont été pris de son livre, mais ouais. disons que vous les avez choisis. Ouais, et vous ouais. en avez ben, ça, c'est euh, le travail de Corinne, son... qui a fait un oui, vrai oui, travail d'iconographe. Elle s'est beaucoup amusée elle aussi, je crois. Et puis donc, ce que je voulais dire, c'est que nous avons conçu une exposition, donc à partir de, de ce catalogue, des titres, des titres choisis, bien entendu, 12 illustrations dont on en voit, dont on voit ici seulement cinq. 12 illustrations euh, qui sont saisissantes par leur variété euh, graphique et qui sont accompagnées de cartels avec une phrase extraite extra du, du, du texte. Donc Un ça, peu comme à... le Van Alberg, en fait. Voilà. Avec le Van euh, et, de... ouais, et alors, ce que bon. je voudrais te demander, c'est que justement, <rire> ces images, moi, il me semble, racontent à elles seules une, une mmh. histoire. Euh, donc, juste le, le, souvent, on attribue les, les albums aux plus jeunes alors que... Euh, j'ai l'impression qu'on perd cette capacité à lire une image quand on grandit. Euh, Qu'en penses-tu <rire> euh, Est-ce qu'on perd la capacité ou est-ce qu'on se fait moins confiance Moi j'ai l'impression que quand on est, c'est vrai que quand on est tout petit et que l'outil de la parole n'est pas très bien maîtrisé, bon, ben, on a recours à tout le reste, l'écrit déjà. <rire> Quelque chose qui s'apparenterait à la télépathie, mais qui, à mon avis, est aussi beaucoup. Euh, voilà, on, on observe les gens autour et donc on les, on les, on les lit peut-être plus finement que quand on ne se fie plus qu'à. Ouais, c'est vrai. À, au langage ouais. verbal. Et les images qui sont. Euh, voilà, qui. Il y a un rapport d'immédiateté quand on s'identifie à une image. On, voilà, on comprend. Euh... En tout cas, on s'est dit que. Ouais. On, on, comment dire que euh... Une image a. On a essayé de choisir dans cette exposition ouais. des images qui pouvaient à elles seules déjà raconter quelque chose. Mais c'est intéressant. Ouais. Là, je... Là c'est la façon dont les tout petits je... le... s'emparent ouais. des images. À 9 ans, on maîtrise le langage quand même. 8 ans, 9 ans. Euh... Et je dirais que le... euh... les images, euh... elle a un statut un peu, un peu spécial, je pense, cette exposition, parce que les images extraites de ces de albums sont narratives. Ce c'est pas des images fascinantes, c'est des images à lire. Euh, mmh. En tout cas, moi, quand je, quand je suis dans mon rôle d'éditrice, c'est ça que je regarde en premier, c'est-à-dire mmh. quels sont les, les, les outils de cette image pour, pour raconter, quoi. Euh, comment elle s'y prend, comment elle met en scène. Et... Euh, et euh, et ça, la, la, la, la façon dont je, enfin, j'ai l'impression que cette exposition est intéressante si on la prend. Euh, C'était une chose à laquelle, à l'époque très très lointaine où j'étais étudiante et où je m'occupais d'art contemporain, on parlait beaucoup d'art indiciel, comme si chaque image était euh, était une enquête et que il fallait lire tous les indices de l'image oui, oui, pour, euh, bah, voilà, pour, pour décrypter qu'est-ce qui se passe, quel est l'enjeu, quelle est la tension entre les personnages, est-ce qu'il y a une tension ou est-ce qu'il n'y en a pas d'ailleurs, oui. euh, quelle est l'humeur de chacun et donc qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui va se passer après et dès qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer après, ça y est on est dans un mouvement de lecture, quoi. Oui, on, exactement. on a envie de tourner la page. Mais un, tu sais c'est important de le rappeler, de dire qu'une une, une image se lit aussi comme un texte. Oui. C'est ça que ouais. je, voulais, je voulais dire. <rire> Et, ben, je te mets, le dis. Ta métaphore, elle est très, elle est très vraie. Et euh... Donc, tu, tu dis comment une… une... C'était un, un micro-courant à l'époque où je m'occupe, l'art indiciel. L'art indiciel. <rire> Donc, attention, souvenez-vous bien, l'art indiciel. J'aime beaucoup cette… Euh... Cette expression. Alors, est-ce qu'on peut justement passer à, à un commentaire de, de l'éditrice d'Images d'Adrien Albert et d'Alice Bunel La première, c'est celle-ci, de, extraite de Claude et Morino, tome 2. Car Je rappelle que Claude et Morino euh, existent en deux tomes et met en scène, ces deux tomes mettent en scène euh, euh, Claude, un petit squelette ça me fait toujours rire et, euh, ben, Morino ben, un complètement... jeune taureau qui sont en vacances là dans ce deuxième tome au bord de la mer alors ils se sont rencontrés là, il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont ils se sont rencontrés c'est formidable incroyable et voilà, donc cette image est extraite euh, là de l'album et elle est vraiment très drôle à toi le, euh, alors alors quand dire bah oui, non, en fait, surtout. Alors, le, le, le, en, je veux dire, quand on quand on extrait une case, parce que bon, Claude et Morino, pour ceux qui, c'est une bande dessinée. Donc là, c'est c'est on est vraiment très, très, très, très serré. C'est du, du, du macro, quasiment, euh, de s'arrêter sur une case d'une bande dessinée. Il y en a avant, il y en a après. Euh, voilà. Oui, on va, va contextualiser aussi après. C'est de l'indiciel, ciel, ciel, ciel, ciel. Quoi. Euh, et en plus, alors le, Adrien, dans son travail, il a plusieurs manières. Et c'est vrai que la manière qu'il a inventée pour euh, Claude et Morino euh, est une manière très différente de… Ça ne te dérange pas, toi, que je parle de toi à la troisième personne alors que tu es devant moi ah, pas. <rire> Tu fais bien. C'est euh, <rire> une manière, euh, une manière euh, bah, de bande dessinée. C'est-à-dire que dans ces albums comme euh, Notre boucle d'or qui vient de sortir, on a affaire à des grandes pages dans lesquelles on a le loisir de se poser, de, voilà, de s'installer, de respirer, de prendre du temps. Alors que là, on voit que ou dans l'écriture, qui est un, un trait de pinceau assez rapide, où les choses ne sont pas très fermées, pas très déterminées. Euh, C'est une image juste, il faut, il faut s'arrêter dessus, le temps de la lire, et on passe à oui. la suivante. On n'est pas, pas là pour la, pour la, pour la contempler. Quoi. Euh, et alors, bah, les, indices, les indices de toute l'histoire sont là, c'est-à-dire qu'on a une espèce de trappe en premier plan. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait là on n'est plus sur la plage et c'est pas non plus une serviette de plage, hein, la trappe là. <rire> <rire> Qu'est-ce donc euh, On voit que, que que les deux personnages sont en relation à la, grâce à leur petit échange de regards. On voit que qu'il y a une y a une excitation oui, et on voit un une nuance un très stylisée avec oui, la euh, phrase, quand même. oui et la phrase le dernier à l'eau est un vieux gant de toilette pourri, voilà. <rire> citation. Et alors, ce qui est drôle, c'est que dans le deuxième chapitre, le deuxième oui. chapitre commencera pareil, oui. avec un défi comme ça au petit matin, oui. mais avec une tonalité de couleur totalement différente, ça c'est dans une, donne une atmosphère ouais. encore autre, c'est-à-dire que le temps n'est pas le même, peut-être pas la même heure. Il y, y, y a une vraie, bouge-toi les oreilles, il de rien, mais il y a une vraie habileté scénaristique dans ce Claude et, et Morino 2, parce que bah, c'est un tome 2, donc il s'agissait de recontextualiser les personnages, leurs leur, leur, leur, leur liens, leurs affections l'un pour l'autre, etc. Euh, mais, euh, mais on n'allait pas mettre un résumé, n'est-ce pas mm -hmm. Donc il fallait inclure oui, ça ah, dans oui. le scénario. Mm -hmm. Et, euh, et, et... Je ne vais pas raconter le livre, mais, euh... mais c'est très habilement fait. Ah. <rire> tu entends, hein, Adrien Non, il n'entend pas. <rire> non, pas vous... Alors, on, on, on va passer maintenant à, à un commentaire d'une de, de, de, image de ma citeuse et les petites personnes, d'Alice Bunel, qui raconte comment la poulette jacotte et sa bébisciteuse, je pense que vous voyez l'image à l'écran, la bébisciteuse s'appelle Sheila. <rire> Une grande euh, poule, je alors, fait beaucoup rire. C'est pas cette page-là c'est la page… Déc euh, Comment elle découvre un soir à la sortie de l'école une animalerie de petites ah, personnes C'est la mode des petites personnes. Elles sont appelées aussi les pépés. Elles se rendent ensuite chez Cassiope, euh, une amie de Sheila qui possède déjà… Sa, pépé, ses... sa, petite sa petite personne. La petite personne, la petite personne étant, étant, euh, étant le hamster à la mode du moment, voilà. dans ce monde où les… Où les, où les... Les humains, enfin les humanoïdes ont tous des, des têtes d'animaux, donc il y a une espèce de monde à l'envers, comme ça. Et alors, au moment où elles arrivent donc chez Cassiopée, euh, eh bien, euh, Jacotte joue avec la pépé, la petite personne, qui s'appelle, je ne sais plus comment, Venise. Venise. Venise. Hein Et alors, ça met très fort en colère sa maîtresse, Cassiopée, qu'on voit là à l'image. Alors ça m'a semblé intéressant cette mise en page euh, Anaïs, Alors, je te laisse <rire> commenter, j'ai trouvé ça assez, euh, assez euh, incroyable comme euh, mise en page. Et bien là c'est vraiment, euh, en fait c'est drôle parce que les deux images que tu as choisies euh, se ressemblent d'une certaine manière, ces deux moments, déjà tu as, tu, tu, tu as choisi des images qui sont très dans, dans, dans la bande dessinée, Ouais. Euh, et qui sont euh, toutes les deux, euh, je dirais, à leur maximum de lisibilité dans la façon dont euh, les, les, les différents éléments à lire sont euh, isolés les uns des autres. Ouais. Euh, euh, voilà, euh, D'autres pages, euh, pages du livre d'Alice sont, sont, sont un, peu plus, un peu plus complexes, avec un peu plus d'ambiance, mais là, c'est le moment de la rage de Cassiopée et, euh, et c'est comme si la caméra s'était reculée d'un coup et qu'on avait cette, cette, cette, cette pièce à la fois coquette et très froide. On imagine bien un, un immeuble un peu moderne, mais pas très. Voilà. Euh, où on a les paires de chaussures alignées de cette, de cette jeune femme un peu mal est... voilà, Tout est conçu pour faire un, un, un, un intérieur euh, féminin moderne et en fait, tout est un peu froid et désagréable à ouais. l'image de la propriétaire. C'est-à-dire, oui, il y a les chaussures alignées, le petit euh, tapis euh, œil, euh, œil à la turque. Euh, voilà, mais tout est un peu froid et un peu, un peu hostile à l'image de la propriétaire de la maison. Et on voit comment Alice a vraiment euh, semer les éléments dans la page pour qu'on ait cette impression immédiate de, de voilà la situation dans son ensemble est froide, il n'y a pas de connexion entre les choses et, et c'est le début d'une petite crise mais qui va bien se dénouer oui. à la mais page ce suivante. qui m'avait semblé intéressant aussi mais dans cette image c'est qu'on avait euh, le, comment dire, le scénario euh, un concentré du scénario. Ah bah, si on regarde les expressions des personnages, oui, voilà. alors on peut les lire toutes l'une après l'autre, c'est-à-dire on, a... on a la petite jacotte qui est en train de jouer avec une petite personne et il est question Et elle est en train de se faire gronder. taille voilà. tu peux peut-être dire un mot sur ce rapport de taille. Bah, de, cette, oui de cette, ce, ce que ça peut euh, là, c'est vrai qu'on a on a la situation qui est étalée, c'est-à-dire qu'il y a la petite personne qui est l'humaine mais qui est dans le rôle de l'animal voilà. domestique euh, la petite jacotte qui est en train de se faire gronder et qui a juste l'air de quelqu'un qui est en train de se faire gronder quoi, avec la tête dans les épaules et, et l'œil comme une bille euh, la euh, Cassiopée, la, la, la, la propriétaire euh, en, en roquet et d'ailleurs elle est, elle est incarnée par une espèce de caniche on voit bien là, ces espèces de caniche caniches là, oui, oui, oui, oui, oui, comme ça, là, toujours à... Toujours à aboyer, euh, et derrière la sublime baby chez Sheila, qui est tout en désinvolture du début à la fin du livre et qui, et qui a beaucoup d'humour, oui. énormément d'humour, et qui, et qui s'amuse de la scène, qui est légèrement en retrait et qui, et voilà, qui, et voilà. qui rit de, de, de voir euh, voilà de voir, de voir le, à la fois le massacre en premier plan, là, le, la séance de jeter de fruits confits qui a bal viré, qui, qui s'amuse du bazar, qui s'amuse de la colère de son ami, qui s'amuse de l'embarras de, de la petite fille. Et... Et C'est un, un très, très beau personnage, cette scie-là, vraiment. Tu as, tu as eu un coup de cœur quand tu as reçu cette, cette proposition d'album de la part d'Alice Alors, ça ne s'est pas passé exactement comme ça, mais, euh, mais au final, j'ai un coup de cœur pour le livre, ouais. La proposition est arrivée alors qu'on qu était en train de se rencontrer. En fait, on a, le livre s'est élaboré dans notre, dans notre conversation. Alors, la troisième image, c'est une image de toi. Est-ce qu'on peut commenter une, sa propre image Ah ben, c'est plus difficile. Pourquoi pas <rire> Qui est extraite donc de « Comment fabriquer son grand-père », qui, je le rappelle, est un grand album ambitieux et remarquable, je dirais, vraiment… Époustouflant, euh, sous-titre un livre d'anatomie et de bricolage. Ça, il faut quand même euh, le savoir. Et Alors, est lui, il est, il est dans la catégorie autant les. les... Voilà. <rire> Silence à la table des enfants. Et qui est un... <rire> Eux sont dans les albums qu'on a catégorisés euh, drôles. Et moi, je m'occupe de la partie scientifique. Là. Enfin, j'occupe la partie scientifique. <rire> et qui raconte Avec comment fonctionne un, un corps humain, mais à la manière de raconté à la manière d'Anaïs, hein, c'est-à-dire qu'elle a pris le contre-pied des, euh, des livres d'anatomie habituels où on démonte un corps humain pour comprendre oui, comment tout ça. fonctionne, alors qu'elle, elle a voulu le reconstruire. Euh, Et donc oui, on a ça. choisi cette image que vous voyez à l'écran où il y a différentes informations, différents textes. Euh... Alors qu'en dire euh... Pendant qu'Anaïs cherche ce qu'elle va dire, je complète en, en, en précisant qu'on euh, retrouve dans, cette, dans ce grand album Zuza une héroïne favorite d'Anaïs, euh, qui lui ressemble d'ailleurs. Non, j'ai les cheveux qu'on poussait depuis. Ouais, un peu, allez, allez, allez. Et euh, toujours accompagnée de son ami imaginaire, le crocodile. Enfin, imaginaire… Aller savoir ouais. alors c'est c'est bah le, le, le duo qui m'a donc je voulais faire un livre d'anatomie euh, parce que ça m'a toujours intéressé l'anatomie et à ce moment là euh, j'avais des grandes conversations anatomiques avec mon fils qui voilà, qui s'inquiétait de savoir comment fonctionnait son son propre corps euh, et, euh, et j'ai mis j'ai mis longtemps avant de trouver l'entrée euh, et l'entrée est venue d'une dans, dans, de, de, de, voilà, conversation où, où oui, c'est ça, la plupart du temps, les livres d'anatomie, c'est comme si on ouvrait les portes du placard et on disait « alors là, nous avons le cœur, là, nous avons le rein, là, nous avons l'estomac. » Et, euh, et j'avais envie, envie, de, de, de voilà, envie de procéder, ça m'a donné l'envie de procéder à l'inverse, c'est-à-dire qu'on part de rien et le corps s'élabore petit à petit. Et à chaque étape, on se demande, voilà, alors j'ai posé l'os et j'ai posé le ligament, est-ce que ça suffit pour que ça marche Non, ça ne suffit pas, il manque encore ceci, ceci, cela, et on additionne comme mmh. ça. Et ça permettait euh, aussi de montrer que tout ce qu'on additionnait, euh, ça permettait de, de, de me suivre le fonctionnement entre toutes les parties. Euh, je me suis à un moment, si euh, je suis très migraineuse, intéressée beaucoup à la médecine chinoise, qui a une une vision de l'organisme beaucoup moins morcelée voilà. que, oui. que, que la vision occidentale, occidentale qui est, va en spécialité comme ça. Mm -hmm. euh, et donc ça m'intéressait de raconter un corps, mais dans, dans sa circulation et pas, mm -hmm. dans, sa, pas dans, son, justement, dans son énumération. Mm -hmm. Donc voilà, au lieu de déconstruire un personnage, on va le construire. Et je me suis demandé, euh, voilà, faire un... Faire un il fallait que ce soit un personnage qu'on ne peut pas avoir autrement. On ne peut pas avoir de grand frère euh, si on est déjà l'aîné. Enfin, voilà. Donc, euh, donc euh, l'idée que le, le point de départ de la fabrication, c'était de se fabriquer un aîné. Euh, voilà. Et c'est vraiment parti… De... C'était je... voilà, drôle. Et au drôle, moment excitant. où je me suis dit que la narratrice de tout ça pourrait être Zouza, alors, euh, voilà. Ça t'a donné des ailes. Les scènes, et les scènes sont, sont arrivées toutes seules. <rire> euh, et sur ce dessin-là en particulier, oui, bah, c'est le fonctionnement de tout ce livre en fait, qui est résumé là. C'est-à-dire qu'on on peut suivre la construction du frère en ne lisant que le texte qui est dans le bas de la page, euh, ou venir se perdre dans le détail. de. Et encore, cette page-là n'est pas la plus compliquée. Hein. Il y en a, des, il y en a des, des beaucoup plus touffus dans la suite du, dans la suite du livre. Eh bien, voilà, bravo. Ça, ça va suffire. Oui, ça va suffire. Merci Anaïs pour cette, Merci, ce, ce, ce, ce commentaire, ces propos passionnants sur l'album. On pourrait encore t'écouter euh, très longtemps. Je vais te laisser à, en compagnie de tes invités. Très dissipée, Non, euh, ils ont chuchoté. Alien, non, je blague. Je blague. Alice Bunel et Adrien Albert qui, que j'invite à, à venir rejoindre Anaïs sur l'estrade. Et à vous. Je peux voir vos dédicaces Ah oui, alors. <rire> Alors, ceux qui gagneront les dédicaces auront la, auront la, la découverte. Mais en gros, il y a du Chela dans Claude et Morino et il y, euh, euh, ouais, y a du Morino chez là Il hein. y, y a eu des transfuges comme ça. Ce, oui, sera des, oui. ce sera des dédicaces euh, voilà, uniques, vraiment très uniques. Néanry, ça existe dans les séries américaines là, quand il y a un héros d'un autre film qui vient voilà c'est ça ouais. je suis en train de négocier une Sheila dans un peu d'humour ah, on est américain ici ouais, est... peu... j'aime les... beaucoup le coucou les garçons ouais. je peux voir l'autre ouais. euh... alors moi je propose parce que j'ai plus de salive là je propose que ce soit... Adrien, l'ancien de la maison, qui... <rire> qui commence, pendant que je regarde vos dédicaces, qui interviewe Alice, là, qui est vraiment la Benjamin, là, la toute petite dernière, là. Très, très jeune. mais qui tape déjà très haut. Ouais. J'ai dit que ma baby-sitteuse, euh, peu de temps avant qu'on m'ait invité à te rencontrer, j'étais très content qu'on m'a dit que tu allais venir parce que parce que je suis un grand fan, de... enfin, je suis un grand fan, je l'ai eu et euh, j'ai tout de suite adoré le livre que j'ai fait lire à mon fils de 3 ans qui a adoré. Alors que ce n'était de... pas le critère, d'âge. C'est fils 9 ans qui a adoré et je crois que j'avais jamais partagé comme ça un livre genre pour nous tous, enfin... Mmh. J'avais jamais, j'ai mais... toujours été sceptique sur les livres genre, qui font aussi plaisir aux parents. Il enfin, y a avait... oui, oui. je suis là, oula, c'est quoi ça, soit un livre pour enfants mal fait ou soit un oui, livre oui. qui drague les parents, mais j'ai toujours été un peu sceptique et je crois que je n'avais jamais vraiment partagé ce trucs où on se fait les répliques à trois, où euh, on, au moment où on dit euh, GP, ça veut dire grosse patate, on sait qu'on va rire tous les trois, enfin vraiment un truc de, vraiment un truc. Et je l'ai offert l'autre fois une copine, elle fait, ah, je l'ai vu avant que mes filles arrivent, c'est trop bien, j'allais leur dire, et il y a vraiment un, un truc comme ça, où, ouais, de, de partage euh, intergénérationnel. <rire> et puis, euh, la baby sitteuse euh, moi quand j'étais petit, j'étais fou, amoureux de, de, de Mary Poppins, mais Marie Poppins, euh, ça ne le fait plus. Et maintenant, je suis amoureux de Sheila. Mmh. Donc, euh, euh, <rire> que genre, de nouveau, une nounou. Euh, <rire> nounou. Enfin, c'est un peu dégoûtant du <rire> coup. <comme ça. rire> Comme, et du coup, ma question, tout ça pour est-ce qu'il va y avoir un tome 2 Parce qu'en oui. nouveau fan, ça donne envie de. Oui, oui. Il, est il est très très bien ah, avancé. avancé Alors là, je fais l'éditrice. Autant le, autant le premier, on, on l'a cherché il est arrivé vraiment strat par strat, chapitre par chapitre. ce qu'on a oublié de dire que c'est un livre avec un magnifique signet euh, d'ailleurs, parce que c'est un livre qu'on peut lire chapitre par chapitre. Euh, ouais. Le deuxième, euh, il, il est venu d'un coup d'un seul. Ouais. Hein. Ouais, ouais. Ouais, et, ouais. et du coup, c'est c'est pardon. Du coup, c'est un livre, c'est un duo ou c'est ma babystiteuse et à chaque fois un nouvel enfant dans l'idée. Non, c'est plutôt c'est le, le duo. Quoi. Euh... Ouais. Non, mais parce que elle, elle est géniale, la babysteuse Et puis, c'est le genre de petite fille qu'on voit pas souvent dans la littérature jeunesse parce qu'on voit plutôt souvent euh, ouais, l'aventurière, un, ouais. peu, un peu coquine, maline ou futée, et un peu. Euh, et, un peu ouais. et ouais, elle est, elle, est, elle est bien, quoi. Ouais, mais enfin, les, oui, un, avec Le bon duo. Quoi, quoi. Quoi. Ouais, avec, avec la, la fantaisie, enfin, la mais... folie de Shannon, elle petite quand même. Qui en enfin bon, en même temps, elle embarque la pépée d'une autre personne, enfin, oui, elle euh, l'emmène à l'école, enfin, elle, elle, oui, elle, elle est audacieuse. Elle n'est mais... pas là pour remettre la raison en ordre. Ouais. Euh, non. Euh... non, mais elle a une droiture politique, oui. la petite, ouais, alors que la grande n'en oui, a aucune. Elle, oui, mais... elle fait le tout, ouais. Politique peut-être ouais. pas, mais éthique en tout ouais, cas. Ouais, ouais, ouais, ouais. Est-ce que, est que, est que tu veux spoiler au moins le, le, le point de départ de, du tome 2 ou est-ce qu'on n'a pas encore le droit de le faire Si, bah bien sûr. <rire> Comment tu le résumes C'est euh, bah un week-end à la campagne, chez les grands-parents de Jacob. Ta petite, petite, fille. petite fille. Donc euh, René et René. Donc <rire> ah, tu es très forte en prénom aussi. À la première lecture, j'étais <rire> là, elle est forte en prénom. On sent qu'il y a un plaisir à donner. C'est le personnage. Ah ouais, mais on sent que... Donc ils sont en oui, week-end chez René René, oui. mais à part, à part que le mari et l'épouse, euh, le grand-père et la grand-mère ont le même prénom, ils ont une autre caractéristique. Ils sont, ils sont écolos. Ils sont très écolos. Mmh. Le et oui, alors, on, on peut imaginer tout suite le, de suite le, le contraste entre cette jeune là. fille survoltée qui ne décroche pas de son vrai téléphone, vrai. pardon, je parle à ta place, ouais. et, et, euh, et ces deux personnes euh, voilà, dans la soixantaine très actives et qui font leur jardin et qui ont leur toilette sèche, etc. Ouais. Et voilà, on va, on va jusqu'à la fin, jusqu'au au, au glossaire. Ouais. <rire> au glossaire de, de toutes les. De, toutes les, de, tout, de tous les gestes écolos qui ont, qui ont été euh, <rire> énumérés dans le livre, et c'est très très drôle. Et Sheila, elle existait avant, le, avant cette BD C'est un personnage qui existait avant bah, Si j'ai bien l'album je... voilà. de Grand. Oui, même les petites personnes, c'est ah, une BD euh, que j'avais faite, destinée aux aux Ah d'accord. C'est pour et ça j les enfants, mais... que j'ai un Quand tu as des personnages qui ont existé avant, ouais. je trouve que c'est riche de. Enfin, c'est pour ça qu'elle a aussi, je pense, une personnalité aussi géniale, c'est qu'elle n'est pas venue après le scénario. Mais oui, c'est possible. Ça ouais, fait souvent. Même... Euh... J'ai l'impression que du coup. Euh... <rire> enfin, moi, des fois, j'ai l'impression Soit j'ai des livres où j'ai le scénario et après je fais le casting, ou soit ouais. des fois j'ai le casting et après, du coup, il y a le scénario. Et ça fait quand même des livres quand même quand ça se passe comme ça. Euh... Enfin, les, les personnages arrivent avec déjà leur personnalité et tout je pense que ça joue aussi sur le fait ils Avant aussi, existaient avant. Je sais, je connaissais... Enfin, c'était des voisins de plage au début, mais, <rire> mais c'était sur des petits croquis, mais ils existaient avant et ça fait toujours euh, des de personnages plage. plus de plage, ouais. Ouais. Ouais. Oui, oui, euh, ouais. c'est vrai que c'est un point commun entre... entre ce livre-là de toi et, et les petites personnes, c'est que, que, que les personnages étaient là avant et avec déjà des choses relationnelles assez, assez posées. Mmh. Et peut-être qu'on euh, pourrait faire une généralité entre euh, les livres qu'on a envie de traiter plutôt en album, comme quand tu as fait « Boucle d'or mmh. » ou, euh, ou des livres comme ça qui sont, qui sont traités en bande dessinée, c'est que… Euh, ils sont pas dans, dans, dans ces deux titres là Claude et Morino, ma babysitteuse ils ne sont pas fini. noyés dans une grande page d'ambiance c'est comme si la caméra était, était, était une caméra portée qu'elle était toujours sur eux ouais, qu'on ne ouais. les lâchait pas et qu'on s'intéressait à, leur, à leurs êtres et pas à une histoire plus large qu'eux euh, ouais. euh, à l'intérieur de laquelle ils auraient un parcours ouais, ouais, euh, c'est vrai. vrai que ça, ça, ça fait un... Ça fait un point commun. Non, et ce que je voulais dire aussi à la c'est que quand je, je le lis à mon fils, tu vois quand il le demande, euh, ben, mm -hmm. non, je dis que ça avec ma bistesse, non, aussi, euh, c'est qu'en fait, les enfants, c'est comme nous, euh, de des fois, ils ont envie d'un livre facile, des fois, ils ont envie d'un livre un peu affectif, oui. genre, retourner à leur cartonnet, Des fois, ils ont envie de à un livre un peu costaud et genre, un peu, euh, tiens, je me fais une lecture un peu cas <rire> du poids. Et en fait, je me suis rendu compte avec mon fils que, ah ben bah oui, en fait, ils sont comme nous, ils ont envie de, de varier les lectures et oui, des fois s'atteler euh, à, à des livres selon euh, parce qu'ils ont envie de retrouver un personnage mais ou parce qu il, que... qu il a trois ans. Mais ce n'était pas du tout le lectorat auquel on pensait. <rire> <Oui>. <rire> <rire> ouais, <mais rire> moi, j'ai des copains par exemple qui lisent aussi que de, dans une il est tout petit. J'ai l'impression que des fois, des... Mmh. il veut se faire la lecture de grand ou un peu difficile, où j'ai l'impression qu'il est content aussi d'être confronté à des préoccupation de grandes personnes oui, oui, oui. Le... et il sent et puis aussi il doit partager le fait on a un grand plaisir à le dire nous il y a un partage qui doit pas être le même enfin, Mais, et puis je pense qu'il ouais, y a le plaisir de s'atteler une... une complexité des mots, des... des situations qui Dominique nous fait des grands signes ouais. <rire> parce qu'il y a des questions je crois qui sont arrivées alors il y a des questions vous êtes prêts <rire> vas-y la première question, c'est facile. Où trouver le catalogue album de Grand Donc, on peut le trouver déjà à télécharger sur notre site. On peut même l'avoir en physique sur le site, je crois. On peut même l'avoir la en, euh... en physique, en le, en, dans le, la page ressources, en indiquant son adresse, et coordonnées, etc. Bon. Euh, une autre question, quelqu'un a demandé le, rapport, le lien qui existait entre les images que tu as commentées, Anaïs, et le... Et et le thème de, de notre catalogue, le thème « Album de Grande », donc je, je, peut-être que je n'ai pas assez précisé qu'il s'agissait d'abord de, de, d'une exposition inspirée euh, du, des albums sélectionnés dans le catalogue. On a euh, choisi d'agrandir certaines images des albums qui sont sélectionnés dans ce catalogue et euh, j'ai demandé à Anaïs de les commenter parce que… Et cette exposition peut-être, tu peux dire, elle est… Elle est... Aussi Cette exposition mise à disposition de ceux qui l'avaient. Vous avaient. pouvez la retrouver et, et, euh, et sur le, la page du site dans le, la rubrique exposition ressources exposition. Voilà, et nous contacter pour, euh, pour la Soit voir, la enfin, télécharger, soit la, la, la, <rire> la voir. Comment C'est ça. Voilà. C'est euh, quoi les livres qui draguent les parents Ça, c'est une question pour toi. Ah, on a pas, il ne faut pas qu'on dise des noms. <rire> non c'est euh... que par exemple moi des fois euh, je sais que des fois je... quand par exemple je fais un livre quand je suis sur un livre ça m'arrive de enfin c'est toujours compliqué enfin, c'est pas facile des fois de se positionner à qui on s'adresse parce que les parents sont en train de lire le livre aussi et euh... enfin j'ai enfin c'est quelque chose que tu as en tête quand tu fais un livre, de que faire ce soit... attention ouais. à ce que ce soit pas que pour les parents, aussi un Je clin d'œil aux parents, ouais. que l'enfant puisse partager, mais que ça soit pas. La blague, on est entre adultes. Bon, là, il comprend pas, mais c'est entre <rire> nous. Enfin, et oui. on peut retrouver aussi, je sais pas, des fois, dans des dessins enfin, ouais, animés. Ça, dans, a, toujours été, univers, culturel, ça a toujours été, ça a toujours été une ligne. Hein, voilà, J'essaie de faire pas de Ça ça m'est ouais. ouais. enfin, déjà arrivé. Là, je, Faudrait, ça prendrait trop de temps de réfléchir, mais ça m'arrive. Ou même dans le démo des fois. Non, mais c'est. Mais, mais faut qu être quand même. Faut pas que ça le mette l'enfant de côté. Absolument. Genre, Attends, la pousse-toi, gamin, c'est pour nous. Enfin, <rire> mais ça, c'est depuis parce que donc Adrien, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et je peux dire que c'est. Euh, en tout cas, moi, quand, quand je suis dans ma position d'éditrice, c'est vraiment la ligne à laquelle mmh. je fais attention. Et euh, c'est que euh, il faut que les choses, comment dire, tout ce dont on a besoin pour comprendre le livre, doit être dans le livre. Mmh. Euh, j enfin, je veille vraiment à ce qui est pas besoin de, de, de un minimum évidemment, mais besoin de trop de culture annexe, parce que je n'ai pas, je, je trouverais ça presque mal poli de, de, de présumer de la culture ou de l'inculture mmh. des mmh. lecteurs. Mmh. Voilà, euh, quand on s'adresse à des adultes, on peut, par exemple, faire de la provocation, faire du 15e degré, mmh. parce que l'adulte, on suppose qu'il a la ressource qu'il faut pour recontextualiser ça. Euh, je pars du principe que quand on s'adresse à un enfant, c'est-à-dire jusqu'à 15 ans, on va dire, on ne sait pas exactement. Donc, tout ce dont on a besoin pour la compréhension du livre, on le met dans le livre. Et suis, par exemple, pardon. Ouais. Moi, je dis ma babysitteuse, <rire> euh, c'est exactement les, les mêmes choses sur lesquelles je règle mon fils de 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui me font rire moi et d'autres qui sont pour mon gamin, c'est on est ensemble à… Euh... En tout cas, ça ne se fait pas par-dessus son épaule, ouais, comme tu dis. Pas, pas euh... Parce que j'ai je, je, je, beaucoup d'estime pour ton fils, je le trouve supérieurement intelligent, mais je pense qu'il y a des choses, <rire> des, des, des, des, des, des couches de lecture… Euh, qui, toi, qui, il... Oui, mais je veux dire, quand voilà. je dis dessus, est pas, oui. il n'est pas là à me regarder, genre « mais qu'est-ce qui se oui, passe ?» Oui, bien si sûr. Bien sûr moi, enfin, bien enfin, bien là, il y a, y a vraiment... d'autres couches, couches de lecture possibles mais... auxquelles il est normal qu'il n'ait pas encore accès. Oui. Mais, mais c'est. peut-être pas eu accès aussi. <rire> c'est genre le cliquet, euh... <rire> Alors, alors, alors, écoutez bien. Est, il est temps de révéler maintenant les le nom des gagnants. Les gagnants, des dédicaces. Attention, vous êtes prêts Écoutez bien. Euh... Tirage au sort, donc pour oui, ces deux. tirage au sort oui. pour euh, non, pour trois dédicaces. Trois. On a rajouté oui, une dédicace oui, que Anaïs. Ah mince on aura la gentillesse de faire Moi, après oui euh, ouais, mais tu auras le temps de la faire tu es d'accord je suis complètement bon, d'accord voilà parce que l'album d'Anaïs sera attribué à Sandrine Dorier bonjour Sandrine voilà <rire> euh, Lucie Cunel aura un album d'Adrien et un album d'Alice mmh. et Émilie Crabol aura un album d'Adrien et un album d'Alice voilà. Bah, ouais, je... <rire> eh bien, euh, merci infiniment à vous trois merci euh, merci. pour cette rencontre et surtout sur son, pour son caractère inédit, vous avez très, très bien mené tout ça. Merci également à vous tous qui nous avez suivis et écoutés. Sachez que l'École des loisirs organise d'autres webinaires et plein d'autres événements tout aussi sympathiques que vous pouvez vous inscrire sur notre newsletter, à notre newsletter pardon, pour en être informé. Bonne lecture d'albums de grands et à bientôt. Et bonne journée. Merci.